puis je les fais évoluer en accélérant le temps. Je fais s'écouler des milliers d'années en une fraction de seconde et je regarde si le temps a raison de leur amour. Je ne garde que les couples qui vont pouvoir fusionner. Cela me permet de comprendre quels paramètres jouent un rôle dans leur évolution. Ce que je veux, c'est comprendre la dynamique de ces couples pour pouvoir les repérer dans le ciel. Si je pointe mon télescope vers des couples d'étoiles qui ont des paramètres proches des de ceux qui ont... Euh, pardon, si je garde un...